Par contre, ce que je peux mentionner qui a été essentiel dans chacune des situations, c'est le principe d'avoir un plan B. Peut-être même un plan C. D, E. Je vous laisse à imaginer le, le reste parce qu'on euh, a souvent des problèmes techniques, il y a souvent des obstacles qui sont, euh, qui sont présents parce que chaque, chaque élève avec le, le principe virtuel peut avoir des problèmes avec euh, la connexion. Ça peut souvent même être nous ou tout simplement la plateforme si on a des, des, euh, des outils numériques qu'on doit utiliser à différentes, différentes choses. Donc, d'avoir plusieurs plans, pardon, ça a été pour moi... Euh, une nécessité. Euh, en fait, c'est pas mal une nécessité à tous les jours en virtuel. Puis moi, ce que je faisais personnellement avec les élèves quand ils avaient un problème, c'est qu'il y avait toujours la planification sur Teams, oui, et je l'envoyais aussi par courriel. Donc, ils pouvaient aller la voir plus tard. Et euh, tout ce qui était devoir à remettre, par exemple, si c'est des pages dans le manuel ou des choses comme ça, c'était écrit aussi sur Mosaïque, donc euh, s'il n'a pas d'Internet pendant le cours, euh, donc, il se reconnecte après, puis il a accès à toutes les informations. Il a accès je, ce que j'écris pendant le cours, je leur dis que je vais le mettre sur Teams, donc ils ont accès après. Ce que j'essaie de faire dans la mesure du possible, euh, quand j'ai eu le temps de les faire, j'utilise des, euh, des petites capsules vidéo qui ont été euh, enregistrées euh, dans lesquelles il y a le contenu du cours. Dans ce cas-là, je vais leur soit leur envoyer un lien vers cette capsule-là ou leur envoyer la capsule carrément via, via courriel, dépendant de, du poids de la capsule. De prévoir un plan B d'autres façons de fonctionner, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes parce que, je veux dire, de, depuis que les écoles ont fermé, je, je pense qu'il n'y a pas une séquence d'apprentissage que j'ai pensée uniquement pour en classe ou uniquement pour en ligne. J'ai pensé à des trucs qui se faisaient des deux côtés. Fait que, qu'on soit à l'école ou qu'on soit à la maison, le, le contexte se prêtait quand même. Fait que ça, je trouve que c'est super gagnant parce que ça fait en sorte aussi que si jamais le système plante, bien, il y a moyen de, de récupérer la chose aussi, puis de, de, de leur transmettre les, les, les documents ou quelque chose comme ça. Là. Fait que Je trouve que d'avoir des projets qui se prêtent aussi bien à la maison qu'à l'école, c'est très, très gagnant. Puis c'est de discuter toujours un peu d'emblée avec l'élève de son implication, peu importe dans lequel… Dans quel lieu il se situe, l'élève, son rôle reste quand même le même. Puis ça, je pense que c'est hyper abstrait là, pour l'élève. Lui, quand il est à l'école, il a un rôle d'élève, mais quand il est chez eux, il n'a probablement pas ce rôle-là. que de, de savoir que maintenant, ça peut changer, qu'il peut se retrouver dans, dans, dans un autre milieu, dans un autre environnement, puis que son rôle d'élève soit encore hyper important. Fait que ça, j'en avais parlé beaucoup avec mes élèves, puis ça avait beaucoup marché parce que leur implication, je la sentais vraiment plus dans les cours en ligne. Là. Fait que je pense que d'ouvrir le dialogue, puis de créer des liens, puis de structurer la structure, c'est hyper important aussi. Là. Fait que c'est comme un mélange d'émotionnel, de, de, de, mais aussi de rationnel pour que, que, que tout soit connecté ensemble. J'ai dû euh, tomber en mode hybride d'enseignement, que ça s'est fait du jour au lendemain. Euh, j'ai une collègue qui m'a donné le meilleur conseil que j'ai reçu. Elle a fait comme ça. Elle a dit, Lucie, je vais te donner un conseil. Avant de commencer, accepte que ça ne sera pas parfait. Elle dit, si tu acceptes que ça ne sera pas parfait, quand il va arriver des petits accros dans ta technologie, tu vas gérer, tu vas faire avec, puis tu vas continuer. Si tu ne l'as pas accepté avant de commencer, puis que tu t'imagines que ça va être parfait, tu vas être très malheureuse, tu vas avoir le goût de pleurer en petite boule puis de t'en aller chez vous. Fait qu'elle dit, essaie ce soir de te détendre et d'accepter que demain, ça ne sera pas parfait. Effectivement, ça n'a jamais été parfait, mes enseignements mais je l'ai accepté et j'ai réussi à continuer.